Bonjour la communauté. Aujourd'hui je vais vous parler de euh, chatbot. Ok. Ne confondez pas. Il y en a deux. Regardez celui-ci c'est, celui-ci par exemple c'est nouveau chat builder. C'est pour chatter entre deux personnes réelles. D'accord. Celui, celui, dont nous, nous allons parler, c'est celui-ci chatbot. C'est un, un, un bot que vous créez. Donc c'est une sorte de robot. Hein? Euh, que vous créez pour installer sur votre site de manière à ce que les gens lui posent des questions et répondent à votre place. Et s'il y a des questions euh, auxquelles euh, il ne peut pas répondre, il vous transfère le, votre client. Euh, c'est le même principe que le Messenger, sauf que pour le Messenger, euh, c'est conçu pour Facebook. Vous allez construire un bot, mais que vous allez mettre sur le Messenger de Facebook. Okay? Euh, Celui-ci, donc, ça, ça peut être utile par exemple sur vos pages Facebook. Euh, mais celui-ci, c'est pour votre site web. Donc, c'est de ça qu'on parle aujourd'hui. On clique dessus et on y va. Alors, sur votre bot, là, voilà, hein, vous créez un nouveau flux. Donc, un nouveau flux, hein, c'est pour dire euh, euh, un, nouveau, un nouveau bot. D'accord J'ai, nous, nous avons plusieurs outils pour, pour, pour les bots. Mais euh, sachez que chez Budor, vous avez déjà un, un outil pour créer vos chatbots donc ça vous évite d'aller d'aller en créer d'aller en, en, en, en payer encore un autre abonnement ailleurs pour le faire c'est compris dans votre abonnement de premium ok on va l'appeler sur la test 3 d'accord parce que cela pas mal de temps on avait fait on, des tests et vous avez on a testé 3 maintenant ici au fait euh, ça, le crayon, c'est pour aller créer vraiment euh, créer notre flux, donc les messages. Euh, Celui-ci, c'est pour euh, obtenir un code d'intégration. Une fois que c'est créé, vous allez récupérer le code et l'intégrer sur votre site. Celui-ci, c'est pour dupliquer. Donc, par exemple, si vous avez créé un bot qui marche bien que vous l'utilisez sur un autre site, euh, euh, modifier certaines choses et le remettre sur un autre site pour le dupliquer. Si vous le supprimez, c'est celui-là. Donc, pour aller modifier, on va tuer. Ah, oh, pardon. Pour les modifier euh. ouais ouais non on va dessus mais non il me dit non c'est pas ça euh... ok il va cliquer juste dessus hein. on y va alors, il me disait qu'il me montrait que je vais re retourner là alors da, da, da, da. Euh, je vais retourner sur la page il veut sortir du mode plein écran Sors du mode plein écran. Allez, on retourne là. Ok, voilà ce que je veux faire. Je suis revenu sur euh, notre espace premier. Donc, nouveau flux, liste de mes flux. Par exemple, si je veux regarder tous les flux qu'on a déjà créés, c'est celui-là. Euh, je retourne encore aperçu. Non, ce qui est aperçu là, ça devait être marqué bureau. Mais bon, ça, c'est le problème avec les traductions. Je veux créer un nouveau flux, que vous avez vu faire. Je veux voir les flux que j'avais déjà créé. C'est celui-là. Je vais dessus. Donc, je vais cliquer ici tout à l'heure pour, pour modifier. Euh, bon, manifestement, maintenant, pour, si vous cliquez là, c'est juste pour, euh, pour, pour changer les titres. Okay? Maintenant, si vous voulez vraiment modifier, travailler sur votre outil ou euh, votre bot, cliquez juste sur celui qui vous intéresse. Donc, on va cliquer sur celui-là, par exemple. Et vous allez voir. Donc, ici. Cette, dans cette présentation, je vais juste vous montrer assez brièvement à quoi ça ressemble et ce que vous, avez, on peut, ce que vous pouvez faire avec. Mais une, on va faire après une vraie formation par rapport à ça pour que vous sachiez comment l'utiliser. d'accord euh, Donc si vous voulez sauvegarder, c'est ça le bouton qu'il faut. Euh, pareil ici, vous avez vu tout à l'heure, pour récupérer le code d'intégration, euh, si ça c'est pour des réglages, donc pour les boutons, etc. Euh, c'est pour, pour tous ces réglages-là. Et... Alors, on y va aussi, par exemple, si donc, vous voyez les couleurs, les couleurs, hein. euh, le fond, ok, la police, hein. le fond, au fait, c'est pour la police, hein. c'est pas, euh, bon, c'est une mauvaise traduction, il n'y a pas de traduction d'ailleurs, euh, c'est euh, laissé en anglais, en fait, euh, donc, euh, ça c'est pour la police, ça c'est pour les avatars, si vous voulez changer d'avatar et tout pour intégrer vous pouvez ramener un, un fichier par exemple ici au lieu que euh, vous, vous voyez celui là vous pouvez mettre votre avatar à vous ok euh, donc les couleurs si vous voulez changer les codes couleurs euh, vous les changer là euh, ceci dit cliquez clique dans le vide pour quitter ça euh, ça c'est ça, c'est les boîtes c'est un message qui euh, la personne qui vient c'est le premier message qui va voir euh, donc hello donc il dit hello message vous dit c'est le message de salut donc si vous voulez euh, si vous voulez dire euh, euh, le test que vous voulez dire, vous, vous, vous l'écrivez au fait. Hein, vous écrivez le message de salutation. C'est vous qui, euh, euh, c'est vous qui écrivez ce que vous voulez. Euh, vous, voulez vous voulez que votre bot dise en, en, en premier. Euh, si vous le rajoutez un, bout, un bouton, si vous voulez euh, euh, mettre une réponse, d'accord. Euh, euh, un texte, donc par exemple, là, la personne va poser une question. Vous pouvez dire au bot euh, si euh, dans, le, dans la question il y a tel mot, euh, voici euh, le message qu'il faut répondre. D'accord, euh, s'il y a tel mot, s'il y a tel autre mot, voici ce qu'il faut, faut répondre. Donc, euh, si euh, vous voulez rajouter des dates, si vous voulez donner des les gens pour des questions liées aux dates, vous voulez donner hein, des dates, vous, vous utilisez ça le temps, le nombre, email. Les gens demandent un email, vous affichez ça, téléphone, délai. Donc, ça vous donne l'occasion de faire pas mal de choses. Donc, comme je dis, hein, euh, on aura l'occasion de, de, de, de parler, voilà, de faire une, de, de faire une formation réelle, euh, de créer la formation gratuite là-dessus ou un tuto dessus si vous voulez. Mais on n'a pas encore fait, donc on, on le fera. Euh, ce que j'ai remarqué juste, c'est que sur certains bots, vous pouvez rajouter... Euh, euh, vous pouvez rajouter des vidéos, vous pouvez rajouter du son, mais pour le moment c'est pas encore valable euh, c'est pas encore valable chez chez, chez, chez Budrol au fait hein. c'est pas encore le cas euh, mais bon comme euh, c'est tout le temps en mouvement je pense qu'à un moment donné ça va ça, ça va arriver ok ceci dit euh, voici la présentation et puis on se retrouve dans une prochaine présentation. Si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne, je vous invite à le faire. Et puis, si vous n'êtes pas abonné, si vous n'êtes pas inscrit sur notre plateforme de formation gratuite, c'est l'occasion de le faire parce que, comme je vous dis, il y a, il y a pas mal de formations sur... sur sur notre plateforme et des formations qui vont vous aider, en fait, à développer votre business sur Internet. On n'est pas dans le blabla, on vous aide étape par étape à construire. D'accord Donc là, je fais juste une présentation, mais quand vous serez sur la plateforme, vous aurez de vraies formations pour, pour, pour apprendre à utiliser l'outil pour votre business. Ok Merci beaucoup. On se retrouve dans une prochaine présentation.